Voilà donc, alors le numéro 2, qu'est-ce qu'on a On a deux droites. Euh, donc la première chose à faire, ce serait de trouver les équations de ces deux droites. Je vais appeler celle-là G de X et celle du dessus F de X. Donc G de X, c'est une droite qui passe par l'origine, donc qui est de la forme... A fois x. Et f de x, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, donc qui est de la forme ax plus b. La pente de cette droite-là, vous avez déjà vu ça, on, note ça un petit peu, on peut noter ça comme ça, delta y sur delta x, donc c'est la di différence des enfin, nivellations. Y, la dénivellation verticale sur la dénivellation horizontale. Et puis la dénivellation verticale ici c'est 3, donc 3. Et la dénivellation verticale c'est 4, donc 4, donc 3 quarts. Donc g de x est égal à 3 quarts de x. Et puis f de x, donc l'autre droite, c'est une droite qui est parallèle à celle-ci, donc même pente, puisque deux droites parallèles ont la même pente. Et puis là, on voit qu'il y a une différence de 1, elle se trouve 1 au-dessus de l'autre, donc plus 1, puisque c'est la même pente, mais une unité au-dessus, donc plus 1. Voilà. Et le volume intégrale entre 0 et 4 de f de x au carré. Donc, 3 quarts de x plus 1 au carré moins g de x au carré. Et puis... Ah, mais j'ai fait quelque chose de malin. Parce que je suis futé. Vous avez... Ouais, fois. En tout cas en maths. Alors, euh, vous avez le graphique ici et puis vous voyez tout de suite que la courbe qui est le plus haut c'est F et celle qui est le plus bas c'est G. Donc forcément ici quand on va faire si je fais F carré moins G carré j'aurai bien le volume le plus grand moins le volume le plus petit donc j'aurai quelque chose de positif. Donc, Pas besoin de mettre la valeur absolue. Si vous n'avez pas quelle est la courbe qui est au-dessus et celle qui est en dessous, et que vous faites un petit peu au hasard, vous tirez un dé, ou vous jouez à pile ou face, euh, je vous conseille de mettre la valeur absolue, parce que vous ne savez pas si le résultat sera positif ou négatif. Mais là, je vais tourner cette courbe-là autour de l'axe des x, ça me donne le plus grand volume, et puis je soustrais le volume qui est généré par la courbe qui est en dessous, donc ça donne un plus petit volume, quelque chose de plus grand, moins quelque chose de plus petit, ça donne quelque chose de positif. C'est pour ça que je n'ai pas mis la valeur absolue. Alors, ça fait quoi Pi, entre 0 et 4. Alors, 3 quarts de x plus 1, on peut développer tout ça et puis rassembler un peu les termes ici. Donc, ça fait euh, 3 au carré 9, 16e de x carré, plus 2 fois ça, fois ça. Donc, 3 demi de x, plus 1 au carré, moins 9 16e de x carré. C'est assez pratique parce que tac, tac, ces deux termes-là s'annulent. Donc le volume, c'est pi fois la primitive de cette expression-là. 3 quarts de x carré plus x entre 0 et 4. Donc ici, pi fois... Alors en 0, c'est égal à 0, donc on n'a pas besoin de s'en inquiéter. Donc on fait en 4 seulement. Donc ça fait 3 quarts, 3, 4 au carré qui fait 16, plus 4, 16 sur 4, ça fait 4, 3 fois 4, 12, 12 et 4, 16, 16 pi.